Je vous propose de monter encore un petit peu plus haut et de manière encore un petit peu plus isolée dans le, vi dans le village d'Ens qui est absolument euh, fabuleux. Son, sa chapelle est merveilleuse. C'est un coup de cœur à assurer et c'est un reportage de Mélodie Locard et d'Éric Foissac. C'est un des trésors les mieux conservés de la Vallée d'Or. Cette porte date du 12 XIIe siècle. Seul Luce Constantin, l'une des 24 habitants du petit village d'Ens en détient les clés. Pendant 25 ans, cette église a été fermée et depuis 2008, je l'ouvre et la fais visiter aux gens qui me le demandent. Les randonneurs de passage n'ont qu'un numéro à composer et l'us se déplace. Dans les 24 villages de la Vallée d'Or, beaucoup d'autres curiosités se cachent. Des joyaux de l'art roman, souvent méconnus des touristes. Ici c'est plutôt euh, le grand air, les grands espaces, euh, partir le matin assez tôt, revenir dans l'après-midi, se reposer durant l'après-midi et puis, euh, puis bah, finir, euh, finir dans le village après. Euh... C'est euh, découvrir les alpages avec euh, les enfants, leur faire découvrir la nature, euh, des choses comme ça. Les activités sportives sont bien mais culturelles encore plus importantes pour moi. Et les touristes ont le choix. Dans l'église de Bourispe, par exemple, ces fresques datent du XVIe siècle. Et c'est ici qu'une fois par an, dans le cadre du festival des petites églises de montagne, des artistes se produisent. Le curé de saint lary tient à partager ce patrimoine religieux, un patrimoine rare, conservé depuis des siècles. Nous n'avons jamais connu les guerres de religion, et la révolution n'est jamais arrivée ici. Pourquoi Parce que c'était le bout du monde. Nous n'étions pas tellement intéressants, c'était un coin qui était pauvre, donc les révolutions se sont arrêtées en bas de la vallée. Cette église s'apprête à accueillir le groupe Vox Bigeri et c'est tout un symbole. Elle a été construite sur les ruines de la chapelle romaine, détruite pour faciliter le trajet des camions qui transportaient de quoi construire le lac artificiel en bas de la vallée, un lac artificiel censé attirer les touristes. Aujourd'hui, cette église peut accueillir jusqu'à 400 spectateurs. Des chants religieux, mais aussi des chants basques ou occitans. L'idée est de faire revivre tout le patrimoine culturel. Alors en Vallée d'Or, il y a peut-être euh, davantage de chants et de chanteurs qui ont, euh, qui ont disparu. Ça ne s'est pas cultivé comme dans d'autres vallées des Hautes-Pyrénées ou comme dans la plaine euh, de Tarbes ou même dans le pays des Nest tout près. Et c'est aussi l'occasion pour les habitants de la vallée de redécouvrir leur richesse.